Salut, aujourd'hui on va te présenter le livre Pas de héros dans ma famille, écrit par Joe Witek. Au début, l'auteur Joe Wittek était comédienne. Elle se dirige vers l'écriture et elle écrit des livres pour la jeunesse, produits okay. en plusieurs langues. Elle écrit également des livres pour ados et un groupe féministe qui sont tous récompensés par de nombreux prix. C'est un livre plutôt sympathique, l'histoire éprouvante prudente, et il est facile à comprendre. Malgré nos avis positifs, nous avons trouvé un avis négatif. Nous n'avons pas très bien compris le résumé à la quatrième couverture. C'est l'histoire d'un garçon qui se nomme Maurice. Pour lui, tous les enfants parlent le langage courant à l'école et familier à la maison. Alors quand il découvre que ce n'est pas le cas et qu'il cherche un héros dans sa famille, il la trouve tout de suite beaucoup moins intéressante. Dans la famille d'Ambeck, il y a... Maurice qui adore lire. Bibiche qui passe la plupart de son temps à regarder la télévision. Gilou de Tension. Titi qui dépasse les limites de vitesse en voiture et voici la famille d'Ambec au grand complet. J'espère que notre booktube t'aura plu. Salut. Elle écrit plusieurs livres. <rires> oh, non. non, non, non. c'est pas possible. Quoi. Tu veux que je fasse l'enregistrement? Oui. Joey Tech était comédienne. T'as commencé oh Putain